Bonjour, bonjour à toutes et à tous, donc euh, j'espère que vous êtes tous bien, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer je petites choses par rapport au cours, vous savez évidemment euh, les manuels d'histoire, d'accord, qui on va suivre toujours, c'est bien sur la page 121, d'accord, il y la crise du front brulaire, euh, vous savez aussi euh, sur la salle virtuelle, quelques documents, un document déjà, un commentaire des documents déjà à faire pour la semaine prochaine que vous allez devoir me rendre sur internet, d'accord, euh, je, je vais vous donner aussi des indications là-bas. Vous savez aussi sur la salle virtuelle, dans la partie haute, qui sont euh, l'endroit où vous pouvez ajouter, où vous pouvez télécharger euh, les travail de votre livre si vous voulez le faire, d'accord, je vous rappelle, c'est un travail à faire en français. Et puis après, euh, voilà, je voudrais euh, commenter juste la fin de cette, euh, cette unité-là, où est-ce que nous étions en tant que. Voilà, pardon, je m'arrête. Hein. Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir corriger ça après, hein, mais bon. J'espère qu'avant de commencer, vous soyez. Euh, soyez capable de vous maintenir chez vous, de ne pas sortir, de ne pas sortir, surtout absolument pas faire la fête, de ne pas voir des autres, de ne pas voilà, faire la queue même euh, au, au magasin, d'essayer de vous isoler un petit peu. Hein. Et bon, juste ça. Je, je sais que vous allez faire, donc euh, peu importe. Alors, je reviens. Pour euh, l'histoire de la France à partir de 1936. D'accord, j'ai un peu ici mes notes. Euh, que je vais lire deux fois pour commenter, mais voilà. Euh, où est-ce que nous étions La crise du Front populaire. C'est quoi la crise du Front populaire La crise de Front populaire, elle arrive au moment de la formation presque du Front populaire. Oui, les élections ont donné lieu à un gouvernement des gauches, des coalitions des gauches, dans lesquelles il y a Léon Blum, président du conseil et ministre du Parti radical, centre-gauche, d'accord, et avec les soutiens des communistes à la gauche de la gauche. Mais il n'y a pas de ministres communistes. D'accord C'est ça en avril-mai. Très bien. En juin 1936, il y a les grèves, les grèves jajeuses, heureuses, ces balades, etc., etc. Il y a les accords des matignons aussi. Donc, réforme importante, réforme euh, très intéressante du point de vue de l'histoire de mouvement ouvrier français, de la CGT, la CGTU, d'accord Qui est déjà ralliée à la CGT. Il y a qu'un seul syndicat important en France. Mais très tôt, il y a des, des problèmes. Déjà, euh, l'automne, vous pouvez les lire dans les, dans les livres, hein, c'est facile. Euh, déjà, l'automne 1936, euh, il va y avoir un autre leader du Parti radical. Édouard euh, Herriot va être remplacé par Daladier. Et Daladier, il était un peu plus conservateur que, euh, que Herriot. Et donc, ce gouvernement trop à gauche euh, sera plus contesté au sein du gouvernement lui-même. C'est comme s'il y avait un gouvernement éventuel d'aujourd'hui, dans une euh, éventuelle coalition, il, il y avait un autre chef de parti de centre-gauche qui était plus conservateur. Voilà. Pour les comparaisons avec l'actualité. En plus, euh, il y a d'autres problèmes. Par exemple, euh, Léon Blum, il est partisan du réarmement de la France. Pour cela, il faudrait en pleine crise et augmenter les budgets de l'État, ce qui était compliqué. Et voilà. Il y a les radicaux qui ne sont pas. Euh, tout à fait d'accord. Et puis après, euh, pour ces politiques de et armement, il y a aussi la politique de la Grande-Bretagne et les Britanniques qui ne sont pas euh, de cette opinion-là. Ils sont, ils sont plutôt partisans de la politique de l'Allemagne. La et à cela, on ajoute qu'à partir de l'été 1936, la guerre civile a commencé en Espagne. Euh, Léon Blum et les radicaux euh, vont plutôt être partisans de la non-intervention. Surtout pressés par les Britanniques, par le peuple français qui, qui craint hein, qu voilà, les contacts le fait qu'une guerre civile comme celle-ci, comme celle de l'Espagne, puisse commencer en France aussi et donc ils veulent plutôt isoler l'Espagne. Cela entraîne un conflit avec les communistes placés à la gauche de la coalition, d'accord Parce qu'ils sont plutôt partisans de soutenir la République espagnole. Et après, il y a l'évolution qui continue. Hein. Euh, on est en 1936, la En février 1937 déjà, euh, Léon Blu va devoir annoncer euh, que les réformes n'iront pas si loin. Donc, il y a une poste de réforme. C'est-à-dire, la réforme qui, qui entraînent des fois les politiques de nationalisation d'industrie, etc., etc., vont s'arrêter. Voilà. Le Parti radical ne veut pas ce genre de politique trop à gauche, d'après eux. Puis après, déjà, même en juin 1937, Léon Blum il va devoir démissionner par première fois. Et donc, un autre, goût, un autre président du Conseil, Chaudin, arrive au pouvoir. Les Fronts Populaires, il est assez affaibli. Les communistes euh, ne sont pas trop partisans des voix euh, comme président du Conseil, chef du gouvernement, euh, quelqu'un même plus à droite que euh, Léon Blum. Mais voilà, il y a toujours, euh, même si affaibli, euh, les Fronts Populaires. Finalement, même un chaud temps, voix des voix démissionner encore une, une fois. C'est le moment d'arriver en hein, avril-mars. Pour un moins de Léon Blum, encore une fois, mais il va devoir démissionner finalement. À ce moment-là, c'est lui qui arrive au pouvoir, c'est lui qui va devenir président du Conseil euh, et euh, d'Aladier, d'accord Mais d'Aladier ne comptera pas sur l'aide des ministres communistes, donc il va se rallier plutôt à droite. Les Fronts polaires, il est fini. Donc, mars 1938, on euh, en France, président du Conseil d'Allier, plutôt partisan de contenir les Allemands, d'accord, d'une politique de réarmement, mais pas trop radicale, d'accord, c'est un gouvernement de centre-droite et gouvernements de centre-droite qui, qui fort d'accord, avec des ministres, au euh, des ministres euh, républicains radicaux. Ah, C'est là on doit ajouter, là on change euh, la politique extérieure. Qu'est-ce qui se passe Surtout en Allemagne, d'accord Il y a euh, plusieurs événements qui vont avoir lieu, d'accord On est en mars 1938. alors qu'est-ce qui se passe au niveau international euh, hop. Mars aussi, 1938, l'Allemagne incorpore euh, l'Autriche. C'est la politique de l'Auschwitz, la d'accord voilà, Eric Vouillard, si vous voulez lire, petit livre, pas trop long, Prix en cours 2017, et donc Il voilà. euh, y a la pression des de, de centres politiques, des centres d'affaires allemands et autrichiens, il y a l'incorporation voilà, d'un reich euh, de l'Autriche, donc une politique étrangère euh, allemande agressive. Après cela, en 1938, il y a une radicalisation euh, des positions allemandes l'air, après l'été 1938, il annonce qu'il va, quoi qu'il se passe, incorporer les Sudètes. Les Sudètes, c'est une région de la Tchéquie, actuelle Tchéquie. Au nord, à l'ouest et au sud, c'est petit territoire de la République tchécoslovaque. La population allemande, d'accord, qui veut incorporer absolument au, au Troisième Reich. Il annonce cela pour le 1er octobre. Il voulait déjà, l'air, la guerre sauf qu'il voilà, surestimaient un peu euh, les forces de l'Allemagne. Il surestimaient vraiment parce que l'Allemagne n'était pas vraiment préparée pour euh, les débuts d'une guerre mondiale. Mais bon, grâce à l'intervention de, de Mussolini, euh, au lieu de la guerre, il y aura une conférence des accords de paix, des accords des Munich, septembre, fin septembre, 28, 29, septembre 1938. Et donc, la guerre n'y commence pas. Mais là, on, à partir de ce moment-là, en Europe de l'Est, à la Pologne, à Hongrie, en la République tchécoslovaque elle-même, on voit que son allié, la France, n'est pas un allié fiable, n'est pas un allié confiable. Et donc, euh, la, position, euh, la position de la France au niveau international est affaiblit. Euh, Sans arriver à l'aéroport de Paris, euh, Daladier craint qu'il s'est trompé. Il n'était pas loin de les croire. Sauf que les Britanniques ne voulaient pas la guerre. Les peuples, les peuples français, euh, pour la plupart, ont dit qu'ils ne voulaient pas la guerre non plus. Et puis après, dans son parti lui-même, il y avait surtout son ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, qui ne voulait pas la guerre non plus. D'accord C'est là, hein, septembre 1938. Et après, on arrive à 1939. Il y a toujours les tensions de la guerre civile espagnole. 1939, janvier, février. Mars, d'accord À mars 1939, Anna, euh, bon, quelques mois après, euh, l'Allemagne incorpore directement toute la Bohème-Moravie, euh, c'est-à-dire l'actuelle République tchèque, ou la Tchéquie, c'est-à-dire l'ouest de la République tchécoslovaque. L'Est, c'est-à-dire l'eslovaquie slovaquie va rester un pays satellite euh, de l'Allemagne nazie. Et la Tchéquie... C'est-à-dire Bohème-Morave, ouais, la partie ouest va devenir un protectorat allemand. À ces moments-là, euh, tout le monde sait que la guerre mondiale, après, s'il commençait ou elle va commencer, il n'y a pas de choix. C'est juste une question d'état. C'est pour cela que quand nous de la guerre civile espagnole, la République voulait retarder les moments de la défaite parce qu'il savait que la guerre mondiale allait commencer. Ce n'est pas quelque chose qu'on croyait, c'est quelque chose qu'on savait vraiment. C'est pour cela qu'il voulait résister. Euh... Quoi qu'il se passe Mais finalement, là, euh, voilà. ils vont être faits avant le début de la guerre mondiale. Il y a toujours Taladier euh, comme chef de gouvernement, Albert Lévran, il est le président de la République, mais cela importe beaucoup moins. Et voilà, vous voyez qu'à partir de 1936, euh, il va y avoir plusieurs chefs de gouvernement. C'est assez normal. Hein. Lors de la Troisième République, même si elle dure presque bon, plus de 70 ans, euh, seulement trois gouvernements vont durer plus de 300. Donc, c'est euh, une République est stable dans la durée et inestable à l'intérieur, hein, parce que c'est une République très parlementaire. Il peut y avoir, avec, euh, voilà, je le répète, un même équilibre de forces, un chef de gouvernement des gauche ou de droite ou de quoi qu'il en soit, parce que les députés peuvent changer d'avis ou ils peuvent se former des majorités différentes. Finalement, euh, la guerre mondiale commence, d'accord En août 1939, euh, l'Allemagne et l'URSS signent le pacte euh, des non-agressions germano-soviétiques le pacte euh, molotov ribbentrop D'accord Voilà, c'est le pacte germano-soviétique pour lequel ils vont partager la Pologne. À partir de ce moment-là, euh, le destin de la Pologne, il est décidé le 1er septembre 1939, L'Allemagne envahit euh, la Pologne et la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à, euh, à l'Allemagne. C'est le début de la guerre mondiale. En ces moments-là, il faut penser que euh, les communistes, étaient contre les accords, euh, les accords des de Munich. La gauche était contre les accords des Munich, aussi un parti euh, des centre-droite, d'accord, euh, qui était euh, contre les accords des Munich. Mais, à partir de ce moment-là, les communistes vont être dans une position difficile. D'un côté, euh, il était hyper antifasciste. De l'autre, voilà, la puissance communiste vient de signer accord avec eux. Donc, ils se trouvent dans une position difficile. Hein. Euh, S'il y a une union euh, sacrée pour la Première Guerre mondiale, il n'y en aura pas pour la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cela fait une grosse différence. Hein. On va voir comment on va devoir faire face à l'Allemagne. Pardon, la France à l'Allemagne à hein, la guerre mondiale. Et moi, je m'arrête parce que euh, la France, maintenant, la guerre mondiale, c'est euh, l'unité suivante. Désolé si moi j'ai dit trop ou n'importe quoi. Et voilà, ça a été édité, c'est là. Donc voilà, à la prochaine, je vous vois ou je vous lis sur la salle virtuelle, si c'est toujours possible. Hein. Bon courage, n'arrêtez pas de ravisser. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-moi. Au revoir.